Bonjour les amis, je suis à Los Abrigos, dans le sud de Tenerife. Los Abrigos, c'est un petit village de pêcheurs canariens, donc spécialisé dans la restauration de poissons. Donc vous voyez derrière moi, euh, il y a des bateaux de pêche et il y a des restaurants euh, derrière où on peut manger de très bons plats de poissons succulents. Donc si vous venez dans le sud de Tenerife, ce n'est pas très loin de l'aéroport, donc retenez bien cet endroit, Los Abrigos. Vous voyez, début janvier, il fait plus de 20 degrés ici dans le sud de Tenerife. Euh, on y vit merveilleusement bien. Donc n'hésitez pas à venir en vacances ou pourquoi pas, venir vivre à Tenerife. Euh, vous pouvez acheter un appartement euh, pour venir de temps en temps en vacances, le louer hein, le restant de l'année. Donc c'est un très bon endroit pour investir en ce moment. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi. Dans cette vidéo, comme on est au début de l'année, eh bien je voudrais m'adresser à ceux qui souhaiteraient débuter en trading, débuter en bourse pour un petit peu voir comment est-ce qu'on fait pour bien débuter en bourse. Eh bien d'abord ce qu'il faut faire c'est que vous avez besoin d'une plateforme de trading, donc les plateformes de trading j'en parlerai dans une autre vidéo. Vous avez des plateformes de trading gratuites et des plateformes de trading payantes. Vous pouvez très bien commencer par une plateforme de trading gratuite que vous pourrez euh, télécharger et installer sur votre ordinateur chez un broker. Un broker, qu'est-ce que c'est C'est un intermédiaire entre vous et les marchés financiers. Donc vous mettez un petit peu d'argent chez ce broker. Vous pouvez commencer avec 500 euros, 1000 euros ou plus si vous le souhaitez. Et ensuite vous pourrez commencer, une fois que votre compte est ouvert chez ce broker, vous pouvez d'abord commencer avec un compte de démonstration, ce que je vous conseille. Et ensuite une fois que vous aurez pratiqué un peu et que vous aurez des bons résultats, vous pourrez mettre de l'argent réel, soit vous le transférez avec une carte bancaire, soit vous faites un transfert bancaire, donc un virement bancaire. Et là vous pourrez commencer à trader donc à faire du trading, à investir en bourse euh, en réel avec votre argent. Mais avant ça donc vous devez apprendre des techniques pour arriver bien sûr à avoir un taux de réussite important et gagner de l'argent en bourse et surtout ne pas en perdre. C'est le principal et l'objectif est bien sûr de gagner de l'argent. Pour ça donc vous pouvez apprendre des techniques de trading comme celles que j'enseigne. Vous avez ici en haut un lien vers mes vidéos, j'ai créé des formations, ça fait plus de 10 ans que je fais du trading et donc je transmets ce que j'ai appris pendant ces 10 ans. Vous avez aussi un lien en dessous de la vidéo et vous apprendrez ainsi les techniques que, que j'utilise et que je privilégie. Je privilégie le trading à très court terme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous ouvrez une position euh, par exemple à l'achat ou à la vente, vous avez deux possibilités, soit le marché va monter, soit le marché va descendre. Et à ce moment-là, s'il part dans le sens que vous avez prévu, eh bien, ce qu'il faut toujours faire, c'est protéger rapidement sa position si vous voulez la garder euh, quelques minutes ou quelques heures ou vous pouvez rapidement couper vos gains et prendre vos bénéfices, c'est immédiat. Ensuite, donc lorsque vous avez cumulé de l'argent euh, chez votre broker, et eh bien vous pouvez par exemple au bout d'une semaine, au bout d'un mois, demander au broker de faire un transfert, vous avez des brokers où c'est automatique, c'est vous qui faites automatiquement l'opération sur leur euh, site web et vous recevez l'argent donc soit sur votre compte euh, bancaire directement, soit sur votre carte bancaire si vous avez investi de cette manière-là. Donc c'est très simple, le tout bien sûr est d'arriver à avoir une méthode de trading qui soit efficace, qui ait un taux de réussite important et que vous ayez plus de gains que de pertes. Alors si vous choisissez une technique à plus long terme, vous aurez un taux de réussite moins élevé que si vous faites du court terme. Moi je privilégie le court terme, donc des trades qui vont durer quelques secondes et quelques minutes. L'avantage c'est qu'une fois que vous avez coupé votre position, que vous avez pris vos gains ou vos pertes et eh bien vous êtes tranquille, vous savez qu que peu importe ce qui se passe sur les marchés vous êtes hors des marchés et donc vous ne risquez plus rien. C'est tout l'intérêt donc de faire du trading à très court terme, c'est que vous pouvez cumuler des petits gains et ainsi sortir rapidement du marché et puis surtout vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Si vous travaillez eh bien vous pouvez passer une heure ou deux à faire cela euh, sur votre journée. Vous avez des marchés qui sont ouverts 24 heures sur 24 donc du dimanche soir au vendredi soir, c'est le Forex donc c'est tous les marchés de devises et puis vous avez d'autres marchés comme euh, les indices qui euh, sont plus dynamiques qui, que vous pouvez euh, trader entre le matin et le soir et là où moi je vous, je vous conseille ça si vous avez déjà une certaine pratique euh, du trading, un petit peu de, de pratique. C'est ce que j'enseigne donc dans ma méthode, donc méthode scalping plus ishimoku, si vous regardez dans, dans mes méthodes de trading que je commercialise. C'est ce que je vous recommande. Vous n'investirez pas énormément d'argent. Dans, dans le coût de ces formations, mais ça vous permettra de partir avec des bonnes bases et de gagner rapidement de l'argent avec une méthode efficace qui a fait ses preuves. Vous pouvez regarder ici en dessous de la vidéo, si vous regardez sur mon blog « Serge Demoulin Avis », vous avez les avis de mes étudiants, ça fait plus de 5 ans que je commercialise euh, ces formations et vous verrez que mes étudiants ont de très bons résultats très rapidement. Donc je suis en train de travailler sur la version 4.0 de ma formation au scalping que j'offrirai d'abord, enfin que j'offrirai la possibilité d'acheter à mes étudiants avant les autres donc à un prix bien sûr préférentiel. Donc si vous êtes intéressé par mes méthodes et bien vous avez tout intérêt à investir maintenant déjà dans ma méthode 1, 2 et 3 et vous recevrez à ce moment-là une offre spéciale pour acquérir la version 4.0 de ma méthode de scalping que je suis en train de préparer. Donc cette méthode-là vous permettra non seulement de gagner rapidement de l'argent mais également d'essayer de faire des trades un petit peu plus longs qui vous permettront de gagner plus d'argent sur euh, les trades euh, donc, que j'explique dans ma version 4.0. Donc voilà comment vous pouvez commencer à trader en bourse. Donc vous pouvez euh, trader le Forex, les indices. Les indices qu'est-ce que c'est eh bien, par exemple, le CAC 40, c'est un indice. Le Bel 20, c'est un indice. Ce sont les sociétés donc, euh, qui, qui sont cotées en bourse, les plus grosses sociétés cotées en bourse, qui sont regroupées dans un indice. Moi, je traite essentiellement l'indice allemand, donc le Dax 30, qui est très dynamique. Euh, donc, on peut faire tous les jours donc, des trades très intéressants là-dessus, si vous préférez trader le Bel 20 ou le CAC 40. C'est possible également, mais c'est plus lent, donc moi je préfère des marchés un petit peu plus dynamiques et donc euh, je privilégie le, le DAX, donc le DAX30, les 30 plus grosses sociétés allemandes cotées en bourse. Et si vous regardez un petit peu mes vidéos dans ma formation 3.0, je vous explique comment euh, trader ce marché et avoir des résultats bien sûr euh, très intéressants avec ça et gagner de l'argent rapidement. Donc c'est c'est l'objectif lorsqu'on veut gagner en bourse donc il n'est pas nécessaire d'attendre des mois avant d'avoir des gains. Si vous tradez par exemple aujourd'hui eh bien vous pouvez avoir des gains dans la journée euh, avec une méthode de scalping donc du trading très court terme. Voilà c'est une introduction à la bourse, au trading que je voulais vous faire en ce début d'année. Donc, je vous souhaite encore une très bonne année 2020 et pourquoi pas, ce sera peut-être l'année où vous allez commencer en bourse, où vous allez commencer à trader. Et vous voyez qu'on peut faire ça n'importe où dans le monde. Moi, je le fais depuis des années à Tenerife. Ça fait, cette année, ça fera 25 ans que je suis installé à Tenerife. Donc, c'est un endroit idéal pour vivre, pour faire du trading ou pour passer sa retraite. Et si vous êtes à la retraite, eh bien, c'est très bien aussi euh, de venir passer du temps ici, vous pourrez trader si ça vous plaît. Euh, il y a de plus en plus de traders qui viennent s'installer à Tenerife parce que c'est un endroit formidable, on a le meilleur climat du monde, on a de très bonnes connexions à internet, les impôts sont faibles, on mange très bien pour pas cher, donc que demander de plus, Donc c'est vraiment un endroit génial. Euh, si vous vous demandez où passer des vacances, eh bien songez à Tenerife. L'hiver c'est fantastique, on a eu 25 degrés, cette année euh, pour les fêtes de fin d'année. Vous voyez, comme euh, on ne peut pas se plaindre parce que c'est bien de travailler, mais de temps en temps il faut sortir la tête du guidon, prendre du recul et se demander si ce qu'on fait c'est bien. Moi c'est ce que j'ai fait il y a 25 ans, donc euh, j'ai eu l'occasion euh, de venir ici, eh bien j'ai sauté sur l'occasion, sur l'aventure de venir euh, m'installer ici, et je ne le regrette pas. Et de plus en plus de jeunes, euh, viennent ici et je pense qu'ils ont bien raison. Donc c'est bien pour les retraités mais c'est bien pour les jeunes aussi. Si vous êtes jeune et eh bien songez à venir à Tenerife, on y vit très bien. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire de, plus de vidéos encore en 2020. N'hésitez pas à me contacter, que vous soyez intéressé par l'immobilier parce que je travaille également dans l'immobilier ou par le trading donc vous pouvez mettre des commentaires ici en dessous de la vidéo, j'y répondrai rapidement avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous retrouver rapidement dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, au revoir. Thank you. Thank mm -hmm. you.